Bonjour, je m'appelle Jordanien Passy. Je suis actuellement en deuxième année d'apprentissage et aujourd'hui, je vais vous présenter le métier d'assistant socio éducatif ASE. Pour pouvoir faire ce métier, il faut avoir plusieurs qualités. La première, je dirais, c'est d'être social, d'avoir une certaine facilité à communiquer avec les personnes. Être authentique, je trouve ça très important. Et bien évidemment, être empathique. Actuellement, je suis en train de faire une observation nous faisons des observations euh, tous les jours pour, pour pouvoir euh, écrire dessus bah, le suivi du résident au niveau éducatif, au niveau des soins. Il y a aussi des bilans annuels à faire. Et puis, on va dire c'est ce que j'aime faire dans mon outil. Si toi aussi, tu es une personne sociable, empathique, qui veut mettre son aide à contribution pour accompagner des personnes en situation de handicap, je t'invite à découvrir le métier d'ASE.